Bonjour à toi cher spectateur. Suis-moi je te fuis et fuis-moi je te suis ou en version originale The Real Thing de Koji Fukada, c'est un diptyque qui m'intéressait beaucoup. Parce que ça fait partie de ces films qui sortent dans leur pays d'origine dans une immense version, ici ça devait sortir dans une version de quasiment 4 heures, mais du coup vu qu'en France c'est un peu plus compliqué, eh ben le distributeur avait décidé de sortir deux volets à une semaine d'écart. Et j'avoue que c'est un film que j'avais très envie de voir parce que j'aime beaucoup le travail de Koji Fukeda, même si parfois c'est un poil bizarre et, et farfelu, mais j'avoue qu'ici, il avait l'air de revenir à quelque chose de plus simple, de plus touchant et potentiellement de plus fort. Le résumé pour faire simple, Tsuji est un jeune homme qui semble attirer les femmes, oscillant entre deux collègues de boulot avec qui il a une relation. Mais lorsqu'un soir, au milieu d'une voie de chemin de fer, il sauve la vie d'Ukiyo, sa vie va basculer dans une autre forme de romance. J'aime vraiment quand les japonais prennent leur temps. Je ne pas vous dire comment ça se fait, mais ces deux volets m'ont complètement emporté. Il y a une, une véritable sensibilité et une grande justesse de composition de la part de Fukada qui fait que on n'est pas uniquement en train de regarder un énième drame romantique qui pourrait sonner comme cliché ou, ou facile. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie envie de déconstruire certains mythes autour des drames romantiques pour amener des situations qui, en tant que spectateur, vont réellement nous marquer. j'irai pas jusqu'à vous dire que le film révolutionne beaucoup d'aspects du genre, mais je trouve que Fukada arrive à construire un ensemble de cinéma qui n'a pas la même saveur que d'habitude. Dans le sens où on se sent complètement embarqué là-dedans et, et on n'a pas envie de quitter ses personnages à la fin de la séance. Parce qu'on s'y est profondément attaché, parce qu'on s'est laissé complètement embarquer dans une aventure, ou peut-être il y a deux trois instants où on s'est dit, c'est cliché, c'est facile, mais où rapidement, il y a des éléments qui déconstruisent ça. Et qui font qu'en tant que spectateur, on prend plaisir à voir finalement ce qu'on attendait très rapidement arriver à l'écran, être finalement prêt à contre-pied pour emmener les situations dans des retranchements où en tant que spectateur, on est surpris, réellement surpris. Et j'aime beaucoup le fait que cette division en deux films qui prend son sens lorsqu'on regarde les deux d'affilée, donne lieu à un moment de cinéma où en tant que spectateur, on se questionne beaucoup sur l'amour. Qu'est-ce que l'amour finalement Est-ce que c'est quelque chose qui doit aller dans un sens unique ou est-ce que c'est quelque chose qui doit être réciproque Et c'est cette grande justesse de composition et d'interprétation qui fait que l'ensemble de Fukada sonne comme un immense morceau de cinéma très rare qu'on n'a plus assez l'habitude de voir dans une salle de cinéma. Les grandes fresques romantiques, et quasiment romanesques dans la manière de gérer le temps et surtout l'ampleur d'un récit, sont les histoires que personnellement j'arrive le plus à apprécier lorsqu'elles sont longues, et qu'elles laissent le temps aux émotions et aux retournements de situation de prendre doucement place au sein d'un récit. Avec ce diptyque chez nous, mais à la base cet immense morceau de romantisme réaliste et cathartique, Koji Fukada nous offre une œuvre folle, ambitieuse, rare, intense, bref, ce que l'on a de plus en plus de mal à voir aujourd'hui au cinéma, soit un mouvement émotionnel cohérent de tout son nom, qui cherche avant tout à jouer avec l'émotion du spectateur pour ne pas uniquement construire un récit cohérent, mais surtout développer une aventure dramatique et narrative qui laisse un sentiment profond à la sortie de la salle. En termes d'écriture, le film se base sur une œuvre de Moshiro Ochisato, et le scénario est donc écrit par Shintari Mitani, ainsi que donc par Koji Fukada. Cette écriture, elle est absolument dantesque. Parce que ça a dû être un bazar complet à, co à composer, parce que réellement, lorsqu'on arrive devant le film, on se dit que dans les premières minutes, ça ne peut pas tenir 4 heures. C'est pas possible. Vous imaginez bien un mec qui sauve une femme et qui commence à entretenir une relation avec elle et à s'attacher à elle. On imagine rapidement que ça doit se limiter sur 2 heures de film, grand max, peut-être 2h10 si on veut pousser le vice un peu plus loin. Mais on n'imagine pas les, les scénaristes se dire « Allez, on prend le temps, on développe les personnages, et on y va sur 4 heures. Et ben ça marche. Ça marche parce que les personnages sont hyper bien écrits. Les personnages ont une avancée complètement cohérente et surtout extrêmement réaliste par rapport aux situations qui se mettent en place devant nous. Et ces personnages sont réellement le cœur, je trouve, de cette écriture. Ces personnages ne sont pas uniquement là pour représenter des clichés. Genre l'homme à femme qui d'un seul coup rencontre une femme avec qui il veut entretenir une relation parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui se passe entre eux. Non, là c'est plus ambigu. Et c'est ce que je trouve très intéressant, c'est-à-dire que dans la première partie, on pourrait presque avoir l'impression que c'est un mec qui est tellement obsédé par une femme qu'il va prendre trop de place dans sa vie. Et que potentiellement, même si on voit qu'il a envie de l'aider, peut-être qu'il va avoir une forme de relation qui n'est pas à double sens. Peut-être qu'il va presque la forcer à l'apprécier. Et c'est cette justesse de composition que je trouve très intéressante parce que dans un second temps, je vais éviter de vous spoiler au cas où vous auriez envie de découvrir les deux films dans leur majorité et d'un seul coup, dans un second temps, il y a une déconstruction de cette idée-là pour amener d'autres choses, d'autres ambivalences, d'autres ambiguïtés, d'autres intensités qui font qu'en tant que spectateur, on va se poser d'énormes questions par rapport à tout ce qui s'est passé devant nous. Et c'est cette manière de composer le récit que je trouve très intelligente. Parce que rapidement, on pourrait se dire que cette première partie de métrage, cette première heure 50 qui est pour le coup vraiment très très classique et très stéréotypée par de nombreux aspects, prend un autre sens lorsqu'on la met en perspective, lorsqu'on voit la deuxième moitié de long métrage, beaucoup plus dense et surtout dans une envie de beaucoup plus questionner le spectateur. Et bien c'est là finalement, dans cette deuxième partie, que les personnages prennent une autre tournure. Et qu'en tant que spectateur, on se dit ça n'est pas uniquement un film qui parle d'un mec qui tombe amoureux d'une femme. C'est un film qui parle beaucoup plus largement d'une relation amoureuse et de ce qu'elle peut avoir comme sens lorsqu'on imagine pouvoir faire en sorte de convaincre quelqu'un qu'on est amoureux d'elle et que l'autre ne voit pas ce sentiment tout de suite. Ou en tout cas ne comprend pas ce sentiment parce qu'elle n'est pas dans la bonne position. Et c'est cette partie-là que je trouve passionnante et que je trouve absolument folle à découvrir. De l'œuvre de Oji Sato, Mitani et Fukada extirpent une forme et une justesse de composition, non seulement des personnages, comme évoqué avant, mais surtout de la base même de ce genre de récit romantique, parfois un peu cliché, soit une forme de suspense indéniable et évident. Bien sûr, ce type de récit est voué à sonner comme classique par de nombreux aspects, mais les deux scénaristes parviennent à aller beaucoup plus loin pour construire un peu plus qu'un simple moment de cinéma qui pourrait sonner comme cliché, mais comme une véritable immersion au cœur d'un univers et de la vie d'un personnage, et même un peu plus. La créativité des retournements de situation, amenés au centre du récit sans avoir besoin d'en faire trop, c'est cela la vraie justesse et intensité qui se dégage de ce récit et de ses héros au final. En termes de mise en scène, Koji Fukada, je l'ai déjà évoqué par le passé, c'est un cinéaste qui a une manière de filmer qui, par moments, peut sonner comme très classique. Son précédent métrage, j'avais pas été ressorti transcendé par le film. Je trouvais l'idée intéressante, je trouvais le geste plutôt bien fait, je trouvais qu'il y avait une vraie beauté et une vraie sensibilité qui ressortait de cet ensemble, mais je ne trouvais pas qu'il y avait un petit quelque chose de plus. Or là, je trouve pas forcément qu'il change beaucoup son style graphiquement. Mais je trouve qu'il y a une justesse et une intensité qui se dégagent de son envie d'être encore une fois extrêmement réaliste, qui fait que les situations évoluent de manière complètement cohérente. Encore une fois, il y a cette idée de vouloir jouer avec très peu de montage, très peu de coupe, quasi aucun mouvement. Il faut que les mouvements ils aient une symbolique dans son film. Il faut que si la caméra elle doit faire un grand panoramique ou un grand travelling sur le côté, il faut que ça ait une cohérence par rapport à ce qui se passe à l'écran. Genre je pense à un des derniers plans du film, qui est un immense traveling qui va suivre les deux personnages. Ce plan-là a une cohérence par rapport à ce qui se passe dans le récit et par rapport à la puissance dramatique qu'il doit y avoir dans cet instant-là. Mais la plupart du temps, sa sobriété de mise en scène, la justesse avec laquelle il va simplement construire ses personnages, les laisser prendre place à l'écran, les laisser nous émouvoir en un sens. Parce que c'est son but c'est faire en sorte que ces personnages, par leur présence simple face à la caméra, arrivent à toucher profondément le spectateur, et arrivent à lui, à lui laisser un sentiment qui, plus au fur et à mesure qu'il va se laisser emporter dans le récit, plus il va avoir la sensation que ça doit dégager un petit peu plus, un petit quelque chose de, de particulier, d'unique, de singulier, de, de fort. Et en fait, c'est cette justesse d'émotion qui est placée à l'écran, qui fait en sorte que plus on avance, plus en tant que spectateur, on se dit que cette aventure, elle se doit d'être grande, elle se doit d'être immense, elle se doit de, de se laisser porter par la vie, par l'amour, par la beauté d'une rencontre, par la beauté d'une course folle pour réussir peut-être à soit trouver la bonne personne, soit simplement peut-être comprendre que le bout de chemin qu'on a fait ensemble, ça nous a fait grandir. C'est simple, mais c'est extrêmement touchant. Encore une fois, par le biais d'une sobriété de chaque instant, et par un geste de cinéma ne laissant aucune place à une forme de trop-plein esthétique ou graphique, Fukada cherche avant tout à mettre en forme avec le plus de sincérité un romantisme qui embarque le spectateur dans un torrent d'émotions à fleur de peau. Si l'on pourra toujours avoir la sensation que le rythme est lent et que la dramaturgie prend son temps, on ne peut pas enlever au cinéaste japonais cette sensibilité de chaque seconde qui permet à son récit de doucement évoluer, de ne jamais rester linéaire, de ne jamais donner l'impression de simplement avancer sans développer correctement ses situations. Ce réalisme, cette forme très simple, cette créativité évidente qui résine dans une envie profonde de nous accrocher à ses héros, c'est cela qui fait de l'œuvre de Fukada un objet de cinéma rare. Et intense. En termes de casting, celui-ci est vraiment très bon, les rôles secondaires sont hyper bien portés, je trouve que notamment Shosei Uno, euh, Koei Ishibashi, Akari Fukanaga, Shugo Oshinari, Yukiya Kitamura, tous ces acteurs-là sont vraiment très bons je trouve, ils arrivent à très bien porter des personnages, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires dans ce film, c'est bien de le préciser, il n'y en a réellement que 3 ou 4, peut-être 5 là comme je viens de citer, mais la plupart du temps, le film ne repose que réellement sur les deux acteurs principaux. Donc ces rôles secondaires sont vraiment là pour accompagner les interprétations principales qui, elles, sont réellement folles. J'ai trouvé les interprètes principaux absolument dingues du début à la fin, je les ai trouvés hyper émouvants, hyper simples, ils ont une belle évolution, ils ont un, un travail de jeu qui est absolument dantesque. Réellement, ils ont une belle évolution à l'écran et je trouve que les deux interprètes sont extraordinaires. Le duo formé par Win Morizaki et Kao Tsuchimura est d'une beauté folle, les deux acteurs parvenant à donner lieu à une performance d'une immense délicatesse et surtout d'une grande sensibilité tout du long du récit. Au bout du compte, « Suis-moi je te fuis » et « Fuis-moi je te suis » est un diptyque de cinéma assez unique en son genre. C'est vrai que c'est presque dommage que le film sorte en deux parties. Mais en un sens, je me dis que sortir le film en une seule partie de 4 heures, ça va décourager beaucoup de personnes. Donc en un sens, c'est pas une mauvaise chose de l'avoir divisé en deux volets. Néanmoins, je vous conseille très fortement de voir les deux films d'affilée. Parce que c'est en ayant réellement cette immense portée dramatique et cette impression que le film n'est qu'un seul bloc dans lequel on va complètement se laisser immerger dans lequel on va complètement se laisser embarquer. C'est cette partie-là que je trouve être la plus intéressante et qui fait que pour moi, ce film est un immanquable. C'est vraiment beau, c'est vraiment fort, c'est vraiment touchant, c'est vraiment entraînant. Et c'est vraiment un moment de cinéma dans lequel on est complètement embarqué, et dans lequel on se laisse avec plaisir embarquer d'ailleurs. Donc Suis-moi, je te fuis et Fuis-moi, je te suis de Koji Fukada si vous avez l'occasion de voir les deux films en salle, foncez C'est un immanquable de l'année et je trouve que c'est vraiment une belle épopée de cinéma romantique, romanesque et extrêmement touchante. A plus